Laurence mmh, Farin, mmh. Euh, parce que là on parle de ces pays-là, mais à l'Ouest, chez nous, est-ce que, est que la situation est, est rose pour autant Alors qu'est-ce que vous appelez... Bonjour. Est-ce que tout se passe bien À l'Ouest. Chez nous. En, par exemple, en France. En France, on a une structuration des médias qui est équilibrée avec une télépublique qui a euh, son financement. Euh, euh, on a aussi des vrais organes de régulation, parce que je ne sais pas si on parlera du règlement... Mmh. Euh, pour la liberté des médias européens, mais ça, c'est un gros enjeu d'avoir un organe de régulation fiable. Ensuite, il euh, y a une question sur lequel sera opérant le futur texte européen, c'est le phénomène de concentration. Et là, oui, il y a des questions qui se posent au euh, son même des frontières hexagonales. Euh, j j je peux en parler librement parce que j'étais à l'initiative avec mon collègue David cormont d'une initiative sur la future fusion Lagardère-Vivendi qui, oui, pose problème, notamment au prisme de ce futur texte européen parce que, euh, eh bien, il y a des questions qui se posent sur euh, l'indépendance, sur la concentration euh, aux mains de quelques-uns et donc d'une forme d'oligarchie, c'est le cas en France sur beaucoup de titres, puisqu'il y a, je crois, 10 actionnaires principaux pour 91% des hebdos. Il y a des questions, en effet, de concentration sur des titres comme... Paris-Match-Galage, c'est que la Commission européenne est en train de, de réfléchir beaucoup sur ce point. Il euh, y, y a quand même des, euh, des suspicions sur euh, l'intervention dans la rédaction. Ça a été le cas pour Paris-Match sur des unes, sur euh, des changements à la, à la tête de la rédaction. Donc C'est pour ça qu'on a réagi et qu'on a fait une lettre à la Commission européenne en demandant euh, bah, de, de voir ce qui se passait. Et je vois qu'on a été entendu parce que Margaret Verstager mène une enquête approfondie la européenne sur ce sujet. La commissaire la européenne en charge de la concurrence. Euh, Qu'est-ce que vous, vous attendez, politique. Laurence Farin, de, de ce texte, de cette loi Alors, en plus, il y a débat. Est-ce que ce sera un règlement En gros, est-ce que ça s'impose directement aux 27 ou est-ce que c'est une directive Et à ce moment-là, chacun des 27 peut l'adapter dans son droit. Alors, d'une manière globale, euh, j'attends de ce règlement que l'Union européenne puisse agir de manière structurelle sur la démocratie et l'état de droit. On voit bien qu'on a été jusqu'alors très bloqué par la question de sanctions vers les états qui dérogeaient à ces principes. Article 7 bloqué par le principe de l'unanimité donc on n'a jamais pu avancer avec la Hongrie et la Pologne. On a fait un pas très récemment avec la conditionnalité des fonds européens qui permettent un hein, euh, pas d'argent européen, s'il n'y a pas de respect des valeurs européennes, qui ont une véritable utilité. On voit que la Pologne, parce que euh, ses fonds de relance sont bloqués, avance sur les régimes des sanctions vers les juges. Donc on voit... Euh que ça aussi, dans le, le domaine de la sanction, on a avancé. Maintenant, avec ce texte, on fait une étape de plus sur le fait de rendre structurelles nos exigences par rapport au respect de la démocratie et de l'État de droit. Donc ça, c'est tout à fait majeur. Donc ce texte, eh bien, euh, d'abord, en effet, il y a un débat. Est-ce que c'est un règlement, une directive C'est un règlement parce qu'il doit s'appliquer en l'État dans les six mois de sa promulgation, alors qu'une directive doit être transposée et donc, on va rentrer dans des débats nationaux qui risquent de le bloquer. Bon, donc, premier point. Après, comme vous le dites, ce texte, il énonce des, des, des principes très euh, basiques. Oui, euh, protection des journalistes, euh, euh, protection euh, de la liberté et de l'indépendance des médias, lutte contre la concentration, et ça, c'est le point clé, parce qu'on l'a vu dans les débats qu'on a, qu a eus, euh, les, les médias qui peuvent être rachetés, les médias euh, privés qui peuvent être rachetés par le public, les concentrations dans, par des oligarques, des proches du pouvoir, tous ces points sont importants. Donc, j'attends qu'ils s'appliquent dans, dans un règlement et qu'après, les États puissent mettre en place des éléments de contrôle. Il y a un truc fou quand même, c'est qu'il n'y avait pas d'organisme de régulation. Quand on parle euh, du Cabo Loré en France, bon, le Cabo Loré en France, euh, on a l'ARCOM, on a euh, des, des principes de régulation français, mais dans d'autres États, ça n'existe pas. Ça veut dire que le futur, qui euh, s'appelle le Comité européen euh, des services de médias, devra remonter à la Commission dans chaque pays ce qui se passe dans son propre pays. Mmh. Exemple, en Grèce, en Pologne, en Hongrie, quand il y a des concentrations qui, sont, qui peuvent évoquer des soupçons, il faudra remonter ces points à la Commission. Donc ce sera euh, un, un levier important pour agir et pour apporter des, Ça, par, des... Par la loi, sachant que bon, et la loi ne suffit pas toujours, et la pression internationale ouais. peut jouer euh, non, un rôle... A des... beaucoup changé, l'Europe a beaucoup changé euh, à cause de la guerre euh, en Ukraine, les tabous tombent. Euh, on est en train de devenir une, une puissance militaire bah, Dans ces dramatiques et impérieuses euh, actualités, mmh. comme on a avancé sur le Covid, on avance enfin sur l'Europe de la défense. Et en effet, c'est une euh, révolution, on a fait un pas de plus, euh, et on a fait un pas aussi, euh, j'ai noté que la Hongrie qui s'était opposée jusqu'à présent à aller plus loin, s'est abstenue euh, sur, ce, sur cette décision, donc ça veut dire qu'en effet... On est en train de construire l'Europe de la défense et on est en train de construire notre souveraineté parce que ce qu'a fait Thierry Breton en allant faire le tour de nos industries européennes, ça veut dire souveraineté de notre armement. Et c'est un gros débat qu'on a avec tous les fonds qu'on veut développer pour, pour rebâtir notre industrie de la défense. Donc oui, une réelle avancée avec cette décision intervenue cette semaine.